Arania oui. Tu sais où est-ce qu'on va euh, <rire> On va à Oyan. On oui. est dans quelle ville juste avant Tu te souviens du nom de la oui. ville Ouais cool Qu'est-ce qu'on a visité ce matin Des, tombos. Des, tombos. Des tombeaux Des tombeaux Oui Des tombeaux oui. On a l'entend pu, on sait mais fait un gros dodo, on va manger Oh, good sleep, good sleep. Yes. OK, donc voilà, on s'est arrêté ici au Lagoon Cafeteria. On a pris fried rice avec des oeufs et végétables, fried noodles, on a pris des végétariens, spring roll. Oui, et toi tu as pris quoi, Haroun Qu'est-ce que tu as C'est quoi C'est quoi ça Pastèque. Pastèque, yes. Et comment on dit en anglais yes watermelon juice et il m'a fait trop rire il a demandé et je veux aussi le petit watermelon ici dans le verre voilà donc on est juste là ici en face Maman, du Maman. lagoon yeah. voilà on a des huîtres fraîches thank you they're fresh ok it's uh, we just take from the lagoon like five minutes ago oh oh five minutes ago ok so very fresh Okay, thank you very much it's open yeah and we, we we we put the wasabi and oh, soya yes. on the side nice. with the this one we have the uh you You lay down right? you bought i told it i wake with the coconut also Just and put it to lamp for the, um, the barbecue Tu you go there c'est trop bon! Ce sont des huîtres! Oh, thank you! Mm. C'est bon? On vient de recevoir un cours sur les cultures de perles. Donc en fait, on s'est arrêté dans un restaurant. On a vu aussi la différence entre comment vous faites reconnaître les vraies perles des fausses perles. Oh, yeah, ok. Regardez les filles, il vous a fait un joli collier! C'est trop beau, Mariam, le collier qu'il vous a fait. Hein? Maman aussi, elle en a un. Regardez. Oh voilà, écoutez, on va redescendre la montagne, pardon, pour aller du côté de Hoi An. Ce que vous voyez là-bas, c'est Danang. Wow. De la porte du paradis. Ah, C'est difficile hein, pour arriver au paradis, franchement. Waouh, en fait, il y a toute une portion où euh, vous avez du marbre et ça glisse, mais un truc de dingue. Waouh, mais la vue, elle est belle. Ça valait le coup quand même <rire> d'y aller. Allez, on redescend. Haroun tu m'attends Tu m'attends pas Aïe.